Hello tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Eden Gaming. Aujourd'hui je vais vous présenter comme vous pouvez le voir tous mes jeux de la GameCube. On va commencer avec Mario Partie 4. À ah. ah, celui-là j'ai beaucoup beaucoup beaucoup joué. Je vous le reconseille il est excellent. J'y ai passé des heures. C'est un jeu d'enfance. Voilà. Hop. Au suivant. Mario Power Tennis excellent jeu aussi ah de toute façon les Mario généralement sont tous excellents que ce soit des jeux plateforme compte de voiture, de tennis tous les Mario, j'adore alors celui là, ah, ça c'est mon jeu pokémon préféré pokémon et souffle des ténèbres c'est mon préféré même jusqu'à aujourd'hui alors qu'aujourd'hui il y a des jeux sur pokémon sur la switch qui est sorti ce jeu là il est ancien, mais ça reste mon préféré. Voici l'arrière. Et en plus, j'aime bien le look du personnage. Je le trouve euh, canon. Il est stylé. Il est beau gosse. Voilà. Alors, au suivant Mario Party 5. Euh, C'est sur le 4 que j'ai passé le plus de temps, celui-là, un peu moins mais euh, il est bien aussi plus de 70 mini jeux nouveaux mini jeux il est super aussi alors j'ai dû l'avoir un peu plus tard dans ma collection parce que l'autre ça fait vraiment très longtemps que je l'ai je pense que je l'ai eu euh, dès que j'ai eu la gamecube en fait voilà alors mario double dash donc porte de voiture le grand carton de Mario c'est les de voiture bon. et Pokémon Colosseum alors celui-là est sorti juste avant le Pokémon soudé Souffle des Ténèbres alors il est bien aussi je l'aime bien, j'aime beaucoup mais l'autre L'autre reste mon préféré Et euh, le personnage, bon, oh, il est un peu moins beau gosse que sur l'autre comme je trouve <rire> Je préfère l'autre Il est bien aussi Et Rayman 3 oh, Rayman c'est génial ça aussi hein, comme je J'adore et Harry Potter, c'est le prisonnier d Et Bien sûr j'ai tous les Harry Potter euh, sur, la P... sur la ps1 j'ai l'école le... des sorciers et euh, la chambre des secrets par contre j'ai pas... pas la coupe de feu euh... Et j'ai Spyro sur Spy la GameCube. Spyro E Hero's Tale. J'ai... Ah, on va aller dans l'autre parce que j'ai euh, le trou bleu. 3. Et là, ça doit être le premier. Enfin, il y a deux jeux inclus dans celui-là. pac J'adore pac -Man. Je l'avais aussi sur la PS1. Et c'était sur euh, le jeu que j'avais sur la PS1. J'y ai passé des heures et des heures. En fait, la, la, la PS1, c'est là où j'y ai passé plus de temps durant mon enfance. Après, euh, après la PS1, je dirais c'est la GameCube où j'ai passé plus de temps. Donc voici le 3. Donc lui, je l'ai ach... commandé il n'y a pas très longtemps. Je l'ai acheté sur Internet, sur Amazon. Voilà. Donc on peut y jouer, euh, c'est un jeu solo quoi. Moi j'aime bien tous ces, tous ces petits jeux là. Je ne sais pas si tout le monde connaît ceci. Alors comme vous pouvez le voir, ce sont les anciennes cartouches. Advance. Vous pouvez les mettre dans le socle. Donc euh, ça faut se l'acheter parce que du coup c'est à part. C'est un objet à part à acheter. Et... Comme ça, vous pouvez jouer à vos cartouches de la Game Boy Advance sur votre console, sur votre télé. Et donc moi, je l'ai sur la mienne. Voilà. Là dedans, j'ai Pokémon Emerald. J'adore. J'y ai aussi beaucoup passé de temps. Je le recommande. Je vous fais voir l'arrière. Voilà. Bien sûr, pour ça, il faut avoir la GameCube et puis le, le, le socle voilà je pense que vous pouvez le trouver encore euh, sur internet sur amazon moi bon, je suis très amazon c'est là où j'ai le plus et j'ai même amazon prime c'est pour dire je suis bon client pokémon channel sur gamecube donc c'est pareil j'ai passé beaucoup d'heures dessus mais euh, je l'ai joué euh, récemment euh... <rire> Maintenant que j'ai grandi j'aime un petit peu moins quand même parce que c'est surtout un jeu pour les enfants. Par contre j'aime bien les, les, les animés des frères Pichou. Mais alors euh, sinon ça, ça, ça, ça m'ennuie un peu. N'oubliez pas de me laisser des commentaires si vous avez des choses à dire. N'oubliez pas les pouces bleus. Et surtout abonnez-vous et n'oubliez pas de cliquer sur la cloche pas louper les prochaines vidéos Salut tout le monde